Ozobot est un robot intelligent miniature offert en deux modèles, soit Ozobot EVO et Ozobot BIT. Ce petit robot peut suivre des lignes, détecter des couleurs et être programmé par des codes visuels de couleurs ou par des blocs de programmation. Chacun des ensembles comprend le robot. Une coque de protection. Celle-ci pourrait être utilisée pour protéger justement Ozobot. Dans le cas de Zobot Bit, il y en a deux de dans l'ensemble. crans de couleur. Ceux-ci sont utilisés pour la programmation par code couleur. Chacun des ensembles comprend les quatre couleurs suivantes, soit noir, rouge, bleu et vert, sont aussi fournis dans l'ensemble d'Ozobot et vous, un fil de recharge ainsi qu'une pochette de protection dans laquelle on peut mettre la recharge et le robot. Dans le cas d'Ozobot Bit, nous avons aussi un fil qui pourra servir à la recharge. Les ensembles Ozobot BIT et Ozobot EVO comprennent également des fiches d'activités pouvant être reproduites. Ces fiches donnent des informations de base, par exemple à propos du calibrage du robot et sur des stratégies de traçage efficace des lignes sur papier. Des activités d'introduction sont aussi incluses. Celles-ci pourront aider vos élèves à mieux s'approprier les codes de couleur Vous pourrez retrouver des liens menant à ces fiches sous cette vidéo. Dans chacun des ensembles, on fournit aussi des éléments décoratifs afin d'enjoliver OZOBOT ainsi que des codes couleurs sur papier autocollant. Dans le cas d'OZOBOT-BIT, on retrouve aussi des cubes qui sont à monter. Ceux-ci pourront servir dans des activités de programmation. De plus, toujours dans OZOBOT-BIT, il y a des pochettes protectrices de plastique fournies. En utilisant un crayon marqueur effaçable, les élèves pourront utiliser directement les fiches initiales sans les modifier. Donc, tout simplement, on efface et on pourrait utiliser la même fiche.